j'aimerais vous faire une petite initiation à la diversité des réseaux de neurones et de leurs applications à travers deux exemples classiques, le CNN, les réseaux convolutionnelles, et les RNN, les réseaux récurrents. En termes de CNN, allons regarder du côté des véhicules autonomes et de la vision artificielle. Alors, en fait, un véhicule autonome, il doit être capable de classifier les éléments de son environnement. Et toutes les images que je vous présente ici sont issues de cette publication. Vous avez donc un véhicule qui a une caméra à l'avant qui va regarder ce qui se passe devant lui, évidemment, et tout un nombre de capteurs hein, de type LDAR qui sont des mini-radars qui vont euh, être capables de, de, de détecter la distance à des objets euh, autour de lui. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de classifier en fait euh, ce qui relève tantôt d'une voiture, tantôt d'un piéton ou d'un panneau de signalisation. Et euh, pour euh, réaliser ça, il va utiliser très souvent des réseaux convolutionnels. Alors L'image qui va suivre est issue de cette publication euh, qui reprend un peu la structure d'un réseau. Ça fonctionne comme ça, avec différentes couches successives qui ont des épaisseurs un peu différentes, qui vont euh, réaliser des traitements de l'image par convolution. Si vous voulez savoir ce qu'est précisément une convolution, comment ça fonctionne, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos sur Internet puisque c'est un petit peu compliqué et il y a besoin d'un petit peu de mathématiques quand même derrière. Je vais essayer de manière, faire de manière intuitive. Il y a plusieurs couches qui vont être euh, excités, entre guillemets, les neurones de cette couche vont être excités par des éléments d'image ou des images un peu différentes. Alors, sur les premières couches, vous avez euh, des éléments assez euh, élémentaires, hein, ça va être des couleurs, des formes, est-ce que ça va être des formes plutôt verticales, des formes plutôt horizontales, euh, qui vont exciter les neurones. Donc là, je vous ai pris des exemples de cette publication euh, où, euh, en fin de compte, euh, ils montrent quel type d'image, sont celles qui excitent le plus fortement les neurones d'une première couche. Donc on voit sur les premières couches, on ne reconnaît pas grand-chose. Hein. Euh, et en fait, au fur et à mesure des couches, euh, c'est des éléments plus complexes d'une image qui vont euh, exciter les neurones. Là, je vous montre couche 1, couche 2. On part sur la couche 3, on commence à reconnaître des éléments. On sait que ça, c'est plutôt une roue de voiture qui va exciter les neurones de la couche 3. Et ainsi de suite, en fin de compte, à force de couches de plus en plus complexes, hein, ça peut être extrêmement profond en raison de convolution. Et si on intègre des résultats issus de plusieurs champs, c'est-à-dire tantôt euh, la caméra qui est frontale qui va regarder ce qui se passe devant, tantôt le, le mini radar, le LDAR, et ainsi de suite, on va être capable d'aller au fur et à mesure des, des réseaux sur de la, une meilleure classification des images et de l'environnement, ce qui est évidemment crucial si vous voulez avoir un véhicule autonome qui n'écrase pas tout le monde. Euh, ensuite, on va aller sur de la, de, de, des problématiques de, de type euh, donc, classification d'image évidemment, mais pas uniquement. On peut aussi avoir euh, des éléments comme euh, du style, tout simplement. Euh, là, je vous donne un exemple où euh, on part d'une photo prise comme ça et on, euh, on lui dit « refais-moi cette photo » en prenant le… Euh, le, le, le style de cette peinture. Et ainsi de suite, et il est capable de refaire une photo en lui appliquant un petit peu de style. Ça ressemble un peu au, au filtre que vous pouvez utiliser sur Instagram ou autre élément comme ça. Mais ce n'est pas uniquement ce type de tâche qu'il peut faire, bien évidemment. Un autre exemple classique des réseaux convolutionnelles, c'est la reconnaissance de visage, ce qu'on appelle la one-shot classification. C'est-à-dire que on va lui donner une image et il a un coup, one-shot, pour être capable, à partir de la seule photo qu'on qu lui donne de vous, de reconnaître vos visages dans des situations extrêmement différentes. Il va y avoir évidemment euh, des euh, faux positifs, où il va croire avoir reconnu euh, les, euh, des personnes euh, qui sont identiques alors que ce sont des personnes différentes, et évidemment des faux négatifs, où à l'inverse, il, il pense que ce sont des personnes différentes quand ce sont la même personne. Et le but, c'est de l'entraîner pour être... de plus en plus fort, et être capable ensuite de s'en sortir dans des situations complexes. D'autres applications, souvent on a tendance à associer les réseaux convolutionnels, les CNN, à simple analyse d'image, mais on peut aussi aller dans l'analyse d'image de texte. Pardon. La traduction automatique, Lingui, peut-être que vous voyez ce logo d'IPEL de temps en temps, il se fonde notamment, pas que, mais notamment, sur un réseau convolutionnel. Autre concept que j'aimerais discuter, c'est les réseaux récurrents qui ont cette notion de séquence. Et en fin de compte, euh, ils vont entre, entre il va y avoir une séquence d'éléments qu'ils vont traiter comme une séquence de mots euh, dans une phrase et il va essayer d'utiliser des éléments de la séquence, par exemple de la fin de la séquence, pour mieux comprendre euh, ce qui s'est passé dans le début. Tout ça a l'air très abstrait. Euh, je vous donne un exemple très simple. Euh, imaginons une phrase qui est une séquence de mots. Et quelque part, euh, « je vais vers Paris » ou « je déclame des vers. en fait, il comprend mieux ce que « verre » signifie si c'est euh, si pris dans son contexte. Si vous lui nourrissez de l'information euh, issue de, de la, des mots qui viennent d'avant, par exemple « je vais vers euh, »,« je vais », ça va être de l'information qui va permettre de mieux comprendre ce que le mot « verre » signifie dans la phrase « je vais vers Paris ». Et idem, le fait que vous mettiez « Paris derrière, ça permet de mieux comprendre que « vers », c'est une préposition. Et donc, cette notion de séquence, en fait, on, on peut l'exploiter dans beaucoup de contextes différents. Ça peut être donc, dans la « speech recognition », ça peut être dans la génération automatique de musique, dans la traduction automatique, etc., etc. Et donc, euh, je ne veux pas entrer dans les détails de ces réseaux récurrents, mais sachez que les sequence models, donc les, les modèles qui fonctionnent comme ça sur des séquences, c'est également un des champs en pleine expansion dans le domaine du deep learning. Sur le plan technique, donc, euh, si vous voulez euh, vous initier à aller plus loin dans le domaine du deep learning, il faudra vous apprendre des éléments comme euh, TensorFlow, comme Keras ou comme PyTorch, donc euh, du Python. Et il y a beaucoup de cours sur la question euh, qui vous permettront de jouer avec les, euh, les concepts de base du Deep Learning, que ce soit des CNN, du RNN ou des réseaux artificiels assez simples de type euh, feed-forward avec des architectures assez basiques.